bonjour à tous euh, aujourd'hui on est le 2 novembre euh, c'est une petite vidéo spéciale parce que dans le fond j'ai lu un article qui m'a beaucoup euh, fait réfléchir euh, comme vous avez vu euh, au début euh, une catastrophe économique ou encore des nouveaux verrouillages ce pas un problème au niveau de, euh, des actions ça vient de JP Morgan euh, et qui font une analyse assez complète de, de ça, euh, bien entendu je voulais vous le partager parce que c'est assez important comme, euh, euh, bah, comme analyse et euh, c'est très très logique euh, de toute façon comme vous le savez euh, l'injection monétaire comme Jérôme Powell l'a dit dans le passé euh, c'est à l'infini, les QE ça, sont à l'infini et probablement que vous aviez euh, deviné qu'avec euh, des QE à l'infini, on ne laissera aucunement les actions s'écrouler, parce que dans le fond, euh, la plupart des personnes dépendent directement de ces actifs-là, euh, dans leurs fonds de pension, tout ça. Donc, euh, la Fed n'a pas du tout, du tout l'intention d'arrêter, d'injecter de, de, de l'argent dans le système. Et pour rev revenir aussi à ce que ça pourrait créer euh, au niveau de l'or, mais il n'y a aucun problème au niveau de la montée de l'or, parce que dans le fond, euh, la Fed va injecter encore et encore de l'argent dans le système. Le dollar américain, c'est sûr, va perdre de la force à long terme, je dis bien à long terme, et euh, on va avoir aussi euh, cette insécurité qui va provoquer euh, quand même euh, que la valeur refuge devienne euh, euh, encore un actif très, très, très sérieux dans ce, cet enjeu-là. Euh, J'ai placé l'article sur mon site, je vais commencer à faire ça euh, le plus possible, peut-être comme pour vous éviter de, de fouiller, chercher quelques-uns, m'avait dit euh, euh, de, de, de donner les liens, euh, mais ce que j'ai décidé dans le fond, euh, je vais les mettre sur euh, mes sites euh, boursetechnique.com et Gold Bull market euh, Ça va être plus facile pour vous de vous retrouver au niveau... Euh, euh, de l'information que je vous donne et l'article dans le fond euh, c'est très très intéressant et c'est très probable aussi et ensuite euh, on va aller voir euh, les graphiques aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe parce qu'on est euh, euh, lundi et on attend euh, le résultat, ben les résultats l'élection euh, demain et ensuite euh, c'est sûr euh, ce qui va se passer hein, après et dans l'article d'ailleurs parle de ça euh, donc on va aller immédiatement voir ça je ne voudrais pas perdre trop de temps euh, excusez euh, c'est J.P. Morgan qui déclare qu'une catastrophe économique et que d'autres verrouillages seront parfaits pour les actions. C'est sur mon site Bourse Technique, euh, euh, comme je vous dis, je vais toujours les mettre sur mes sites, je pense. Euh, lorsque j'amène des nouvelles économiques, je vais les mettre, euh, lorsque ça concerne plus l'économie en général, c'est sur boursetechnique.com. et lorsque ça concerne l'or ou euh, les minières d'or, euh, ça va être sur goldbullmarket.ca. donc euh, c'est le même que je vais fonctionner ça va être la meilleure euh, manière de suivre euh, non seulement mes vidéos mais aussi l'information que je vous partage parce que j'essaie de, de partager la, de l'information la plus pertinente possible pour vous aider à, à à peut-être euh, analyser mieux les marchés et, et entrer lorsque c'est le temps euh, donc euh, selon JP Morgan, euh, JP Morgan après avoir lu euh, des mois de commentaires ridiculement recherchés sur Wall Street où d'abord une victoire de Trump était le meilleur résultat pour les actions, une victoire de Biden deviendrait le meilleur résultat pour les actifs à risque, une vague bleue serait le résultat le plus haussier euh, mais malgré que JP Morgan euh, dans leur analyse dans cet article-là, vous voyez bien qu'il pense que Trump va remporter l'élection, mais là c'est une analyse si euh, euh, Biden emporterait l'élection, est-ce que ça, les conséquences de tout ça, ça serait probablement plus aussi parce qu'il va y avoir plus d'injections monétaires. Et on va lire l'article, ce qu'elle dit en gros, la raison pour laquelle elle pense qu'il euh, va y avoir encore plus euh, d'argent qui va être injecté dans le système. Euh, bon, nous avons bouclé la boucle et une victoire de Trump est redevenue le résultat le plus hors optimiste, dit JP Morgan. Euh, C'est ça. Donc, euh, on ne lira pas tout l'article, bien entendu, mais euh, peut-être vous partagez un peu euh, ce que l'article la, la, dit. Euh, euh, bon... Euh, ça, c'est des commentaires de J.P. Morgan dans leur lettre, ce qu'ils ont fait. Lorsque les actions ont atteint un plus beau niveau, le 23 mars, Trump a mené un peu euh, de peu Biden sur les marchés des paris. Mais la pandémie... Ont des, les pandémies ont des conséquences. Cette catastrophe a frappé un pays qui avait passé des décennies à optimiser son économie pour stimuler l'appréciation des prix des actifs. Le système financier américain était aussi surendetté qu'instable. Une dépression était inévitable en l'absence de quelque chose de tout à fait précédent. Euh, sans précédent excusez, et le 24 mars euh, le 27 mars excusez, tri, Trump a signé euh, la loi CARE qui était une injection de 2,2 milliards de dollars combinant un, un, une gamme époustouflante de programmes d'achat d'actifs je pense que c'est le total est 4,2 milliards euh, euh, pas 4,2 milliards, excusez, euh, c'est 4200 milliards de dollars qui a été euh, injecté dans le système. Euh, bon, de euh, toute façon, dit euh, d'achat, cela a marqué le début effectif du MMT, la fameuse euh, théorie moderne, euh, monétaire moderne, avec la coordination de la Fed et du Trésor américain. Dans le fond, euh, et puis c'est ici c'est 2200 milliards, je pense, c'est ma traduction, euh, c'est 2200 milliards. Euh, donc, euh, dans le fond, la théorie monétaire euh, moderne qu'on appelle, c'est une théorie qui fait en sorte qu'on injecte de l'argent gratuitement euh, à tous les individus sans se soucier euh, de la dette que ça peut causer ou peu importe. Eh bien, cette théorie-là est, est en action autant au niveau de Trump euh, que de Biden, avec euh, euh, OAC, Hortacio cortez qui prétend que c'est la seule solution pour les États-Unis, ben Trump la met en pratique, et l'a mis en pratique, euh, ça fait un, un petit bout. Donc, peu importe qui remporte l'élection, on va continuer cette philosophie-là, c'est-à-dire d'injecter de l'argent dans le système sans se préoccuper euh, des conséquences. De toute façon, le Japon l'a fait pendant... Euh, euh, deux décennies maintenant et euh, euh, même s'ils sont à 240, 230 de, leur, de la dette euh, du, P, euh, du PIB, là, du produit intérieur brut, ça continue, la machine continue. Euh, aux États-Unis, on est rendu on avait, on avait était 106, là je pense c'est 100. 30 avec euh, ça vient de sortir, là. Donc, euh, on est loin d'être <rire> à la fin de ces injections monétaires. Euh, bon, ça, ça veut dire que vous voyez très, très bien que, dans le fond, les gouvernements vont continuer à injecter. Euh, donc, euh, dans le fond, euh, plus au cours. OK, on va lire ça ici. Euh, plus précisément, au cours des six périodes précédentes de Blue Wave, le Standard a augmenté de 56% en moyenne. Au cours des trois vagues rouges précédentes, le marché a augmenté de 35% en moyenne. Quant à la période du gouvernement divisé redouté, c'est ce qu'on parle, euh, qui pourrait avoir une division au niveau des... Il va y avoir une division, c'est sûr, tout dépendant des résultats, mais cette division-là va se calmer à un certain moment donné. Euh, mais on dit... Euh, euh, de, devinez quoi? Pendant les sept périodes de gouvernement divisé, le Standard Poor a grimpé de 60% en moyenne. Ici, on a la, la longue, longue période là, de, euh, de, de, de justement les, les... que ce soit... Euh, bon, ici, on a JFK... Euh, en tout cas, on a toutes les, les, les périodes et euh, que le Standard Poor's a toujours monté et bien entendu, depuis 1971, on sait que c'est avec euh, l'injection monétaire euh, euh, que, qui, euh, qui a été exagérée encore aujourd'hui et, et qui va continuer. Je vous avais montré les graphiques où on parlait euh, jusqu'en 2050, ça va continuer. Euh, sur cette base, on peut affirmer que l'impasse est la meilleure chose pour les actions. <rire> Pourquoi Parce que la... plus la présidence et le Congrès sont dysfonctionnels, plus la Fed doit prendre les choses en main. En fait, cette logique même qui a permis c'est cette logique même qui a permis aux actions de grimper à des sommets sans précédent, alors même que l'économie a à peine augmenté au cours de la dernière décennie. Ensuite, les actions ont plongé dans la contraction la plus forte jamais enregistrée. C'est ce qui est arrivé en mars, c'est arrivé raid raide mais on, on a très très bien vu que la Fed a injecté de manière massive de l'argent. Et euh, on attend le second plan là, qui va arriver, là, selon ce que les démocrates ou les républicains gagnent. Et comme je vous avais dit, euh, je pense qu'il y avait 1800 milliards au niveau des républicains, mais je pense que ça va être plus que ça, et si c'est les démocrates comme je ne pense pas, mais en tout cas, peu importe, euh, si les démocrates, c'est 3 jai milliards, euh, euh, j'étudie millions tantôt, en tout cas, c'est 1800 milliards que les euh, républicains avaient dit, mais ça va être plus que ça. Donc, euh, bon, une poussée, euh, ben, bon, ici, on dit, euh, elle écrit que le marché haussier des actions devrait reprendre après les élections américaines. Euh, ça, c'est la JP Morgan toujours. Euh, pourquoi Pour deux simples raisons. Une poussée d'endettement euh, stimulera les actions comme elle l'a fait au cours des, du dernier siècle. Et si euh, c'est mauvais, peu importe ce qui va arriver, la Fed est encore là. <rire> Le super Jérôme Powell, Superman. En fait, euh, plus la situation s'aggrave, mieux ce sera pour les actions. Ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est la JP Morgan. Et c'est ça a de l'allure, ça a de l'allure comme analyse, et comme je vous dis, je vous invite encore à aller sur mon site euh, boursetechnique.com, euh, j'ai placé l'article euh, traduit euh, en entier, euh, donc euh, vous pouvez regarder ça tranquillement. Euh, bon, euh, on voit ici que J.P. Morgan, ça se trouve être le, euh, ce qu'ils viennent de dire, là, euh, et euh, oui, J.P. Morgan en fait a déclaré euh, ce que plus l'économie s'aggrave, mieux c'est pour les actifs à risque. La Fed n'a pas d'autre choix que d'intervenir et de continuer à renflouer les taureaux. L'alternative est un crash boursier complet. C'est tout simplement un scénario inconcevable pour un pays où les actifs financiers du secteur privé représentent désormais un record de 6,2 fois le PIB. Donc, euh, ce que l'article dit encore, que c'est inconcevable qu'on connaisse un grand, grand crash boursier. Moi, je ne dis rien. J'analyse, je regarde, je vous partage ça. Euh, c'est un scénario qui est très, très possible. Et pour l'or, bien entendu, l'or, les métaux précieux, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans le fond, euh, si euh, les actifs, euh, euh, si la, la Fed injecte comme elle va faire certainement, eh bien, l'or va continuer sa progression. Parce que dans le fond, on veut quand même avoir quelque chose de solide pour euh, pallier à cette folie-là, qui un jour va, va cesser. Mais peut-être pas là, là. On ne sait pas. En tout c'est l'article qui dit ça. Euh, la valeur nette des ménages principalement, est principalement constituée d'actifs financiers, n'a jamais été aussi grande. Donc, c'est la valeur nette des ménages euh, qui est constituée d'actions, d'obligations. Euh, donc, d'actifs financiers, là, euh, qui n'est pas palpable, là, ben, les, les ménages euh, sont remplis de ça, autant au à, à euh, niveau personnel, là, euh, dans le compte ordinaire, que dans le fonds de pension. Donc, euh, euh, le gouvernement, avec la Fed, dans le fond, les deux travaillent ensemble, ne peuvent absolument pas se permettre euh, de, faire, euh, de laisser cracher le marché. Et... Euh, moi je suis pas sûr de l'analyse, mais je sais que pour un bout on, on pourra avoir une euphorie, ça euh, je le vois, mais je ne suis pas sûr de l'analyse de J.P. Morgan. Mais je voulais vous la partager pareil, quand même, et pour vous dire euh, euh, la raison pour laquelle je voulais vous la partager, c'est bien entendu que l'art va bénéficier de tout ça, peu importe qu'on s'en va d'un côté ou de l'autre. Et ça, en bleu, ici, c'est l'extrait euh, complet du euh, de, traduit en français, là, de ça. Donc, euh, pour terminer, l'article dit, et donc, euh, pour tous ceux qui se demandent pourquoi les pouvoirs en place se précipitent pour imposer un, un autre verrouillage à grande échelle de l'économie, euh, je sais qu'en France, ça brasse un peu, parce qu'il y a beaucoup de, de, de, de villes qui n'acceptent pas, ici, ça brasse moins, mais les verrouillages, regardez la réponse, euh, je suis d'accord avec ça. Quelqu'un m'a dit que j'étais comme fâché de... Tout ce qui se passe, oui, mais j'aime mieux faire des vidéos en étant, pas positif, mais en vous donnant des faits Ensuite, vous, vous évaluerez vous-même ce que ça dit, ce que ça, ça va signifier pour vous. Un autre verrouillage à grande échelle de l'économie, la réponse est simple, ils veulent devenir encore plus riches. Pendant ce temps, des dizaines de millions d'Américains perdront certainement leurs emplois nouveaux. Tous ces propriétaires de petites et moyennes entreprises verront leur entreprise étouffée. Non pas les Walmart de ce monde, non pas les, ben les Doloramos ici, non pas les Amazon de ce monde, non pas les grandes entreprises, non pas les grands centres, euh, mais les petites entreprises euh, vont se voir étouffées. Enfin, pour une poignée d'ultra-riches, pour devenir encore plus riches, d'autres doivent tout perdre. Situation vraiment choquante. Donc, on regarde des graphiques pour terminer. On va regarder ça rapidement parce qu'aujourd'hui, dans le fond, euh, dans le fond, le Standard Poor's est à euh, gang 37 points, mais il n'y a rien de convaincant là. Comme je vous dis, il va y avoir du remue-ménage. Euh, L'article que je vous ai partagé, c'est du moyen et long terme qu'on parle. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais euh, c'est intéressant. Euh, Dow Jones euh, gang 300 points, mais rien de, de fort là. L'or, euh, par contre, c'est 1000, euh, ben, euh, l'art euh, sur les futurs, c'est 14. Euh, 15 dollars en plus. Euh, silver euh, gagne aussi. Euh, le dollar américain gagne aussi. Ben, C'est dans les sécurités, dans l'instabilité en ce moment. Donc euh, euh, les, euh, les mines aussi sont. Mais comme je vous dis, il n'y a rien de gagné à tous les niveaux euh, euh, parce qu'on se trouve à être encore euh, en consolidation. Autant sur l'or, la même chose. Euh, sur l'or ici, on, on le voit très bien que ce fameux euh, cette fameux ce fameux triangle-là doit absolument être percé pour qu'on prétende euh, la poursuite euh, à la hausse euh, de l'or et euh, c'est la même chose pour euh, le silver, donc euh, de, pour l'argent. Donc euh, c'est très très important ce qui va se passer euh, les prochains jours parce qu'on va voir si l'or va percer vers le haut ou vers le bas ou peut-être momentan momentanément vers le bas et euh, après repartir à la hausse. Euh, mais l'article, euh, nous convainc encore plus d'être euh, dans le marché euh, des de l'or et des mé métaux euh, précieux on se revoit bientôt